Je vous dis le tarif pour ouais. le 15 avril. Oh, oui, hein. oui. Ouais. Donc, donc, donc, donc, donc, supérieur, supérieur. Du 15 au 32. Pardon Du 15 au 32. Du 15 au 32 Oui. Il y a des mois qui ont 32 chez vous euh, 31. Voilà. Il n'y a pas de 31 non plus Mais <rire> bah, du 30 alors. Voilà, donc du 15 au 30. Donc, c'est 380 euros la chambre. D'accord. Tu peux avoir une carte bancaire Oui. En guise de garantie Oui. Attendez, je la cherche. Je la cherche. Pardon Je la cherche. Je vous écoute euh, Alors, 51-31. 51-31. 75-12-34. 51-31. 75, 12, 34, 56 75, 12 34, 56, 78, 90 Je ne vous suis je vous pas monsieur 75, 12, 34 oui. oui 34 Oui 56, 78, 90 56, 78 90 90, 90. Euh, je peux avoir la date d'expiration, s'il vous plaît La date d'expiration, le 12 décembre 2013. Pardon Le 12 décembre 2013. Le 12 décembre. 12 décembre 2013. Décembre 2013 Oui. D'accord, je vais faire une, une pré-autorisation. Si ça passe, je, je, vous pouvez me rappeler dans quelques minutes. D'accord, je suis voilà. Anonymous. Euh, C'est à quel nom monsieur euh, Monsieur Mousse Mousse Oui Comment ça s'écrit monsieur M-O-U-S Juste Mousse Voilà Comme euh, la mousse Non Sans, sans... deux s on va dire Voilà Et vous voulez mon prénom Parce qu'il y a mon frère ouais. et tout Oui C'est Pardon Anony Comment Anony Oui Comment ça s'écrit a-N-O-N-Y. Anony. Anony. N. A-N-O. -N oui. N-Y. A A-N-O. N-Y. Anony. D'accord. Est-ce que vous pouvez répéter d'abord mon prénom et après mon nom Votre prénom et votre nom Oui. Donc c'est Anony Mousse. D'accord. Voilà, donc euh, je peux avoir un numéro de téléphone Oui, attendez deux secondes, je cherche... Voilà, 04. Pardon 04, 65. Ouais. 04 65. 65 78. 65, 78 95. 95 12. 12 Oui. Donc c'est un fixe, hein Ouais. Ok. Y a un portable ou pas euh, Non, je n'ai pas de portable. D'accord. Ok. Je fais la préautorisation et je, je vous rappellerai à ce numéro. D'accord. Ok. D'accord. tout de suite.